Non, Pourquoi <rire> parce que c'est euh, ici, on, on, on dirait que c'est une décharge, euh, maison bien sympa, mais euh, transformée en décharge. On va peut-être tomber sur euh, des bons trucs à, à prendre en vidéo, ou photo. On verra bien, ça, ça va. L'avenir nous le dira. Hein. Voilà, allez, go, c'est parti. Ah. Si tu veux de la boutarde, viens alors. Je sais pas comment tu fais, tu me prends de derrière et t'arrives à vraiment en haut. Donc là, tu es dans la, la pièce à vivre. à ce qu'il en reste. C'est désolant. Ouais, désolant. Là, c'est une petite chambre de gosse. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont partis le jour au lendemain et ça a juste été retourné, fouillé. Voilà. Il y a à peu près tout. La maison secondaire ou pas, j'espère. Voilà. D'après ce qu'on comprend, il ouais, euh, y a encore les, les matériaux pour rénover, il euh, y a un congélateur encore la bouffe dedans. Donc euh, vraiment, ils ont habité et du jour au lendemain, plus rien. Charmante petite maison. Mais bon, il plus grand-chose. On va faire un tour dans le jardin. De petite maison. mais euh... c'est vraiment triste. Une famille vivait là et voilà, partie du jour au lendemain. Donc voilà, triste, mais bon, c'est rien, ça fait partie des joies de l'URBEX. Hein. Si on n'avait pas tout ça, on n'aurait rien à filmer. Voilà, la suite au prochain épisode. Salut!